Ouais, je ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, il y a eu un match entre le Burkina Faso et le Cameroun. J'ai pas regardé le match parce que c'était une petite finale. Tu comprends? Hein? Tu comprends, Camerounais? Oui, je sais, tu es content. Tu finis troisième de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'était pas l'objectif qui était prévu au départ. On est d'accord? Tu devais finir premier. Tu devais prendre la Coupe. Là, tu frappes le Burkina Faso. Qui était censé vous fracasser. Il y avait 3-0. Vous êtes revenu. Grâce à Vincent Aboubacar. Oh là là. Mais lui là. Hein, je ne sais pas ce qu'il a fait dans le match. Mais apparemment. Quand ils ont commencé à faire rentrer les stars camerounaises. Là. Ça a changé. Là. Vous avez commencé à jouer. et Vous avez commencé à comprendre. Qu'il y a de l'enjeu. Et que vous pouvez. Et que vous devez. Hein. Défendre. Les couleurs de votre pays. En tout cas. Grosse force. Au Burkina Faso. Qui a fait Un parcours absolument magnifique dans cette Coupe d'Afrique. Ils auraient pu finir troisième, Mais là, malheureusement, ils vont finir quatrième. Là, c'est le Cameroun qui finit troisième Au lieu de finir premier, <rire> Tout en ayant euh, TRI. Bon, je ne vais pas terminer. Parce que voilà, après, les Camerounais, ils vont trop s'énerver. On a terminé de se moquer des Camerounais. C'est bon, c'est fini. En tout cas, demain, ça va être la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Égypte. Sadio Mané contre Mossala. Oh là là là. Tu sais ce que Jurgen Klopp il a dit Il a dit il y en a un qui va être heureux et il y en a un qui va être malheureux. Et il a dit aussi il y en a un qui va rentrer plus tôt et l'autre qui va rentrer plus tard. Tu sais pourquoi Parce que l'autre il va rentrer plus tôt parce qu'il va être déçu. La déception, il va rentrer vite fait en Angleterre. Il va faire les entraînements rapidement. Tu vois ce que je veux dire Paf, allez, cours, fais le tour de terrain. Et en plus il va bien courir vite parce que là, là il est parti dans la salle du temps. Hein parce que tous les efforts qu'ils ont fait là au Cameroun, dans cette chaleur, quand ils vont venir, revenir là, dans leur, dans leur, dans leur club européen, ils vont jouer comme du n'importe quoi. Ils vont être boostés physiquement. Donc là, le perdant, soit Mossala, soit Sadio Mane, il va revenir en Angleterre rapidement. Il va peut-être jouer mercredi prochain. Mais celui qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations, il aura quelques jours de plus de vacances. Tu sais ce que ça veut dire? Il va pouvoir aller faire la fête, la bringue. Ah tu sais ce que c'est ça La fiesta, alors la fiesta, elle sera égyptienne ou elle sera sénégalaise On va faire du mbalar ou bien on va danser comme des pharaons On va, on va, on va lire des hiéroglyphes ou bien on va lire du wolof Comment ça se passe Quels sont vos pronostics Qui est-ce qui marque Qui est-ce qui gagne Le Sénégal ou l'Égypte En tout cas, moi, euh, j'espère que les Sénégalais euh, vont gagner parce qu'ils n'ont jamais eu euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Même si euh, j'ai un pote à moi qui n'arrête pas de se moquer l'élimination des Maliens dans un sens, j'ai envie que le Sénégal perde, mais j'ai envie que le Sénégal gagne au final, parce que vous êtes des frères euh, vous nous soutenez bah, euh, si l'Egypte gagne, dans tous les cas c'est l'Afrique qui gagne, voilà mais bon, l'Egypte vous avez déjà je ne sais pas combien de coupes 7, j'en sais rien bon, euh, laissez un petit peu euh, aux Sénégalais même si Moussa là, il est super énervé, il a dit que c'est la coupe de sa vie il a dit que lui, il veut une coupe d'Afrique c'est bon, tu prends celle de 2023. Laisse celle-là à Sadio Mane, tranquille. Hein voilà, euh, une petite Coupe d'Afrique pour les Sénégalais. Euh, ils vont, ils, les Gores et les Djigen seront contents. Voilà, parce qu'on ne dit pas Gordiguen, j'ai compris. <rire> en tout cas, grosse force au Burkina Faso, grosse force au Camerounais, qui a réalisé une remontada qui vient directement d'Ayaoundé. Là, vous avez joué à domicile, vous, avez terminé, vous êtes terminé troisième. Et vous, enfin, vous êtes, wow, vous avez terminé troisième, et du coup, euh, là, vous pouvez rentrer chez vous à pied, hein, puisque vous êtes déjà au Cameroun. Bon, grosse force à vous.